Arrêtez de fumer sans stratégie, c'est comme vouloir traverser un océan alors qu'on n'est pas marin. Ça y est, vous êtes prêts, c'est décidé, vous allez arrêter de fumer. Et après avoir regardé quelques-unes de mes vidéos, vous avez compris l'importance de vous préparer pour mieux réussir votre sevrage. Sachez qu'en abordant cette démarche et cet état d'esprit, vous vous donnez les meilleures chances de réussir et je vous en félicite. Malheureusement bien souvent, les fumeurs qui veulent arrêter de fumer se retrouvent un petit peu démunis et ont du mal à trouver de vraies informations qui vont leur être utiles. Et si vous ne voulez pas finir comme cette jeune femme, posez-moi directement toutes les questions que vous vous posez sur l'arrêt du tabac. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, plus vous aurez de clarté sur votre sevrage, au mieux il se passera. Je vous laisse donc me poser toutes vos questions, vous pouvez le faire directement dans les commentaires de cette vidéo ou me les poser directement. Vous trouverez dans ma bio toutes les informations pour me joindre. N'oubliez pas que le tabagisme est loin d'être une fatalité, vous pouvez devenir un non-fumeur heureux car vous avez en vous les ressources pour vous en libérer.